Eddine. Eddine. Et d'ailes, et d'ailes, échalote, chalote, chalote en os de paille, épouvante des carnets chavis, tourne brouillon, tout brouillon dans sa pisse, maintien d'horizon, grand maigre, on s'enrabiscotait du cibou, gueule en vrac, ramasse, mérite de rondonnait, symphonie pastorale du pose cru, bubon blondeux, contagieux, verbe d'amis, fièvre jaune, aspect morbide en vitro précieux Est-ce qu'on griffe tire bouche, vol pas à autre traîne gueule, histoire de confuser les opinions dans mélasse rhétorique avec résultat de match animés, corps râle un mieux que pas zéro. D'un jour à peine sorti de l'eau, confirmé par terre bidon, vicaire intérim du sacrifice austère en recyclage testiculaire après stage aux enfants. En ce jour, point d'un bord du ruisseau vicieux, taquine en cœur, goujon, et autoufleux. Bidon veut baptiser l'arpète avec bouillon crémeux. Relève sous panne déjà maculé, blanchâtre, à l'endroit même. Qu'en veux, bifidus actif Je vais te dépolyper le ridé, mon gamin. saint père, qu'on a deux de chaque côté. Je pile le bâton du pèlerin, alléluia dans le boyau gras, oublions carême, la sette de table est dressée. Au Golgotha, sa messe caca ressuscité, Gloria, au plus du pieu, rendons grâce dans le glaire. Amène-toi, saint sacrifant que je t'éclaire l'arrière salutaire. Ni une, ni deux. Puis donc, la Gaule, sort le mythe. Sur piquette ou fluet par Tignan. Le retour n'est fendu, tabouré, consacrée, dans la nalpe le catéchumène, pas vraiment en fait, des écritures célestes, en broche d'asticots consacrés sur la Il n'y a que l'instrument apostolique, jette les lèches hostiles, hurlant. Ni une, ni deux, brochets fidèle au dogme, saute sur le vif. Croque et hop Au bout du fil, fier, aide d'ail, exhibe le trophée arraché à l'eau bénie. Bidon charcuté gémit dans le raisin de sa colère, avec des vins de vierges, chiqués au milieu des pâtes ensanglantées. Raval Pso, une tragique de Bidon, j'ai dans le reste de sa colère avec des vieilles, des au milieu des des vieilles, Raval Head-dive, head-dive, échalote, échalote en os de paille et des carnets chavis, tourne brouillon, tout brouillon dans sa pisse, maintient rythme grand maigre maigres par la du cibouin, de l'embrac ramasse miette du symphonie pestorale du close du, du bon glotteux, contagieux contagieux, verbe de fièvre jaune, aspect morbide en vitre précieux.